Bonjour toi, oui toi, toi qui n'avais pas envie de faire ta rentrée, qui n'avais pas envie de retourner au boulot, on est bien obligé de le faire, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'août, que dois-tu absolument voir dans les salles Leila et ses frères. Franchement, il y a eu de très bons films qui sont sortis durant ce mois d'août, mais la curiosité une nouvelle fois était de rigueur pour ne pas passer à côté d'eux, ce qui malheureusement n'est pas toujours donné à tous. Mais bon, cette émission est aussi là pour pousser à la curiosité, donc j'ai réussi à trouver exactement le long métrage qu'il fallait pour cela. Le nouveau film de Saïd Roustawi est exactement à cette image. Une pure envie de cinéma qui fait du bien et qui surtout, par son mouvement cinématographique absolument saisissant, parvient totalement à embarquer le spectateur dans une œuvre romanesque, lyrique et absolument passionnante par la justesse de septième art qui s'en dégage. Non seulement c'est une grande et belle œuvre qui, dans une salle, prend une dimension encore plus lyrique, mais rajoutez en plus de cela la sensation folle de voir un film mettant énormément de choses en place et les aboutissant parfaitement, et vous tenez un véritable bijou. Un bijou qui confirme indéniablement la place forte du cinéaste iranien, au sein de la production audiovisuelle internationale. La puissance que parvient à déployer Rustawi dans la manière d'amener les personnages au cœur de son récit, de leur développer de manière subtile et douce un caractère si impactant, et de jouer surtout avec les codes d'une société souvent fermée, qui ici prend un nouveau sens entre les mains de son héroïne, choisissant de devancer le destin pour sauver ses frères d'une malédiction familiale et sociétale, tout cela donne un sens rare à cette aventure. Ajoutez par-dessus une maîtrise évidente du rythme et de l'énergie d'une mise en scène saisissant constamment comment jouer avec les dialogues, même si encore une fois on pourra avoir tout de même l'impression que tout va tellement vite que l'on est un peu perdu, mais il y a une telle envergure encore une fois, les scènes en usine tout simplement rares, mais il y a une intimité folle, les affrontements familiaux sont d'une rare justesse, que l'on ne peut que saluer la manière avec laquelle le cinéaste iranien saisi à la gorge, ne lâche jamais son sujet, et le porte avec un tel impact que l'on ne peut qu'être bouleversé. Sans compter qu'il peut se reposer sur des personnages magnifiquement portés par des acteurs qui se donnent absolument à fond à chaque seconde. Ces quatre frères, joués avec brio par quatre acteurs iraniens majeurs, quasiment tous connus du public connaisseur de cette contrée, sont saisissants, mais personnellement la belle et intense Tarane Ali Dousti est la véritable force de ce casting car elle dégage une énergie et une intensité de jeu tellement folle qu'elle m'a estomaqué tant elle semble porter le poids féminin d'une société qui a trop souvent été tue par les dictates de ce monde. Saïd Roustaoui avait frappé fort il y a maintenant un an avec un film rare. Mais ici, il démontre sa maîtrise totale du 7 septième art en s'emparant d'un sujet dramatique et en lui apportant une énergie et une justesse d'esprit et de composition qui marque par son intensité cinématographique, sa finesse émotionnelle souvent à fleur de peau, la radicalité d'un geste de cinéma qui ne cesse de le confirmer à chaque seconde de son œuvre comme un grand et immense metteur en scène, saisissant l'humain et ne cherchant pas uniquement à le raconter, mais plutôt à le transcender pour le sublimer. Vous l'aurez compris donc, allez voir Leila et ses frères. Au-delà d'être un grand film, c'est un film maîtrisé, un film intense, un film émouvant, un film touchant, un film qui donne la chair de poule, un film qui donne des frissons. C'est un film qui nous fait traverser tellement de stades qu'il est impossible de le définir dans un seul genre, tellement c'est une œuvre maîtrisée par un auteur qui veut nous emporter dans son univers.